Aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté, une vraie fierté, cette installation de la première agence régionale de biodiversité en Outre-mer. On s'est battu à l'époque, j'ai dû faire des amendements avec l'accompagnement du docteur Henri Joseph, du docteur Robert Pamela, parce qu'à l'époque, dans l'AFB, l'agence française, l'Outre-mer n'était pas pris en compte, tu me rappelle. On s'est battu, j'ai pu faire passer deux amendements pour reconnaître l'Outre-mer, et aujourd'hui, voir que nous sommes la première région à installer cette ARB, c'est une fierté. C'est un grand moment, c'est comme on dit, un grand pas en avant pour la Guadeloupe avec la création de cette agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Donc, il va viser tout l'archipel guadeloupéen. Je crois qu'il faut féliciter la région. Euh, qui a pris cette initiative. Euh, J'en suis très heureux. Euh, c'est des mois euh, de travail qui ont abouti à une mobilisation de, de tous les acteurs. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et c'est cette Guadeloupe qui avance que j'aime. Je crois effectivement, c'est un moment qui est extrêmement important, euh, qui est historique parce qu'il parce qu permet de mettre euh, autour de la table et dans un même établissement, dans une même structure, l'ensemble des parties prenantes, qui ont tous déjà conscience évidemment de l'extrême richesse en termes de biodiversité de la Guadeloupe mais aussi de sa fragilité, de besoin de mieux la connaître, de besoin de mieux la préserver. Et donc plus que jamais l'Agence Régionale de la Biodiversité des îles de Guadeloupe, c'est son rôle, fédérer les acteurs, fédérer les énergies, fédérer les financements pour des projets structuraux majeurs sur notre biodiversité. Tout cela contribue à une seule chose, qu'on aille vers le zéro des champs en 2035 et que notre biodiversité devienne quelque chose eh bien, où chaque citoyen prendra part à sa préservation. J'ai laissé mes élus travailler dans chaque domaine, vraiment, c'est une fierté. Et aujourd'hui, vraiment, je suis content, Par historiquement, c'est une chose importante pour la Guadeloupe et de voir que ce soit aussi Mme Gustave Dudiflo qui a été élue à l'unanimité président de l'ARB.